Bonsoir. Je suis là juste pour un rappel ce soir. avez parfois hein? parfois vous allez vous mélanger avec les gens mmh. vous allez vous mélanger avec les gens mmh. ils vont vous rabaisser jusqu'à vous allez croire que vous êtes un petit poulet mmh. ils vont vous mixer vous mélanger vous attirer dans les petits problèmes qui n'ont pas de sens Tu vas croire que tu es le poulet. Alors que tu es l'aigle. Alors que tu... tu you saw, saw c'est S-O-A-R. Tu voles avec les aigles. Je me prêche à moi-même ce soir. Donc, je ne vous mets même pas dans mes choses. Vous me suivez. Mm -hmm. Mm -hmm. Bonsoir. Les là, dites-moi bonsoir. Vous êtes en Mbeng non, Canada Angleterre, États-Unis. On sait que vous souffrez, vous n'avez pas l'argent. Vous n'avez pas l'argent. Vous galérez. Vous êtes pauvres, Mais vous vous insultez ce soir-là. Mm -mm. Vous allez voir une petite fille comme moi, c'est là au Cameroun. Mm -hmm. Je vous dis souvent que tu peux rester en Afrique, tu as l'argent pour que quelqu'un qui en bain. Tu restes au Cameroun, à Bafoussam. Tu as l'argent. Puisque quelqu'un qui est à Washington, puisque quelqu'un qui est euh, euh, euh, à voilà, Toronto, c'est -ce parce qu'on a mis le visa dans ton passeport là. Ou bien parce que ton passeport est une autre couleur que tu es quelque part. Hein? Parce que tu es à Paris. Ils sont là-bas plein, ils souffrent. On te dit regarde toi, ta, ta situation regarde toi en un mois tu peux toucher 5 millions dans ta main comme ça là et vous dis moi que et vous dis moi que oui tu as un côte d'ivoire là-bas oui à quoi à uh, uh, uh. abidjan Uh -huh. Ton business te fait rentrer par jour 400 000 francs CFA. Un homme qu va quitter le Dembeng. Parce qu'il... Hé Seigneur, écoute, si tu vas enlever le complexe là sur toi, prends l'avion. Hum? Si tu vas pas te casser pour demander le visa pour aller dans un pays quelconque, prends l'avion, tu pars dans une autre ville de ton pays. Dans l'avion, tu reviens. Tu vas peut-être dire, ah, comme ils sont sauts, ils sont ils ont pris l'avion. Hein? Ils ont... Ouais. La bénédiction peut te trouver en Afrique. Et ça dépasse. Ça dépasse pour les bengistes, je suis fatigué de vous. Pauvra, pauvra de... Vous bon, me faites des problèmes, C'est quand que quelqu'un a la bénédiction sur lui. Vous, les gens d'Afrique, vous vous doutez trop de vous. Vous doutez trop de vous. Tu restes comme ça par mois. 4, 4 millions, 5 millions, 6 millions. Il y a une situation de 3 millions. Tu décantes ça en une semaine. paf Appelle un peu que quelqu'un qui vient en Europe. Tu lui dis, ouais, j'ai une situation de 5 000 euros. Quand tu vas prononcer le mot 5 000 euros, on va dire, ouais, Est-ce qu'elle va faire un an, deux ans là-bas avant de voir 5 000 euros Respect quoi J'ai dit qu'elle devait vous verser aujourd'hui. Les vrais minguistes qui ont l'argent, ils ne parlent pas. Venez au pays voir comment on vit Venez au pays voir comment on vit Vous allez fermer vos bouches Les gens du pays, arrêtez leur donner le bénéfice de venir. Si tu as les côtes, viens prendre le meubler, tu paies 50 000 de logement. tu prends la voiture de location, même si tu peux la voiture 50 000 la journée là, ce n'est même pas ça Même 70 000 là, ça ne ressemble pas à la voiture Mettez-les au défi, dites leur que viens passer 30 jours au pays, tu me dépenses telle somme. On va voir. Faut qui économisent pendant 18 mois pour venir se payer des vacances, vous pouvez vous impressionner. Vous ne connaissez pas ce que vous portez en vous. Je vivais en Europe. Chaque fois, j'encourageais les gens en Afrique. Et ils me disaient ah, Tu parles parce que tu es en Europe, tu parles parce que je leur disais toujours qu'en Afrique, tu peux t'en sortir. Un jour, j'ai dit que c'est bon. Je ne veux plus motiver les gens que je suis dehors. Je vais me lancer dans l'affaire ici. En trois semaines, il portait mes choses. Je suis quitté d'un bain. Je dis que trois semaines, j'ai tout vendu. J'ai donné mon mot. J'ai déposé devant la porte, on ne veut pas y porter. Voilà. Je suis tombé au pays. Tu veux aussi voir. Je vais voir que le pays ne peut pas me dépasser. Tu arrives au pays, pam! On te dit d tu peux payer d'abord le loyer. Je ne sais pas pour votre pays. Au Cameroun, quand tu vas aménager quelque part, tu payes d'abord 8 mois de loyer. Bien. Cash. Deux mois de caution. Donc, ce loyer mensuel, c'est 200 000. Tu dois sortir 2 millions d'abord. 2 millions en euros, c'est 3 000 euros. Cash. Après les 3 000 euros que tu as donné, tu dois maintenant aménager la maison. Frigo. Cuisinière, ceci, ceci, et puis si tu passes sur le bon coin, tu trouves ça même à 50, 100 euros. Un mois de loyer, un mois de caution. Avec 1000, 2000 euros maximum, tu aménages tout, tout, tout. Si on pose alors la voiture, on va au-dessus, c'est clair. Tu as au pays souvent, les gens payent la voiture cash au pays. On dit 25 millions. Il compte 1, 2, 3, 4, 5, 25 bâtons. Il dépose. Il porte ça. Où tu sois avec. Bonsoir, la reine Andrea. Bonsoir. La reine Andrea, oui, on peut te poster par DHL. Si c'est le Congo Braza, je crois qu'il y a un monsieur ici là, qui poste au Congo Braza. Il ne me trompe pas. Écris sur le WhatsApp, on va te dire. Un mois de loyer, un mois de caution, ça fait 1000 euros. Tu as trouvé une maison de 500 euros, ça fait 1000 euros que tu donnes. Ici, tu dois donner 10 mois. Donc, pour nous la maison, tu dois aussi 5 000 euros, cash d'abord. Souvent, là, vous ne connaissez pas ce que vous portez. Parfois, tu es au pays, tu ne manques de rien. Tu ne demandes rien à personne. Tu vis sur un terrain de 40 millions. J'ai un ami que je suis à vivre ici au pays, je le trouve. Il a fait ses études en Allemagne. Il est venu s'installer au pays avec sa femme. Il me dit mon terrain là, j'ai acheté ça à 40 millions de francs CFA. Comme j'ai construit la maison qu'il dépose au-dessus là, c'est au moins 50 millions. Il est véhiculé, sa femme est véhiculée. Venez voir les modes de vie des gens au pays. Vous là, quand vous êtes au pays, quand vous laissez les gens de l'Europe venir vous, vous, vous, vous mal parler, vous, vous parler un genre vous de respect là, il faut que, attention. Je suis fatigué de ça. les amis qui viennent souvent d'un bain, quand vous arrivez chez moi, eh, eh, eh, je veux toujours que je ne souffre pas. Ah non, des sofas, je ne souffre pas. Maintenant, je veux, j'ai fait la vidéo c'est pour que vous puissiez comprendre que quand tu portes la bénédiction, écoute bien. Parfois, vous, vous mélangez avec les gens. Tu fais ta chose que quand tu vois, et comme vous me voyez, je suis comme ça là, comme là, comme vous me voyez là, c'est comme ça que moi je suis. Comme vous me voyez là. Mais non, elle est simple. Mais non, ben moi je peux je peux l'exploiter. Je peux l'exploiter. Comme tu viens avec moi là, est-ce que c'est que toi tu as un million près? Là où tu es là, un million, deux millions de moins trois millions au maximum, voilà ton chiffre. Voilà ce qui touche ta main au maximum par mois. Quand quitter, parce qu'il a le, la nationalité anglaise ou française. Voilà tout ce qu'il a pour t'impressionner. Ah, moi, je suis française. Je suis française. Ah, acaba. Eh. Ah, acaba. Je suis française. Maman, si tu es française. Tu es française. Moi, je suis partie à Lyon. Moi, je suis partie à Paris. <rire> <rire> Combien de fois un homme est de Mbenga avec son passeport là Il est venu t'impressionner, tu as porté trois millions tu lui as donné. Hmm? Il porte, tu, tu, il voit-il oh, il, il un peu là, il a un peu mis le parfum, Dior sur lui sauvage là. Il dit, hé, tu portes tes 5 millions tu lui-dedans. Tu es bête. Maman, les 5 millions que tu lui donnes, il n'a jamais, jamais vu 5 millions de francs en un comme ça devant lui. Gusimo, il n'a jamais vu. Ça en fait que tu peux voir que quelqu'un. Te... Il part à la banque comme. passe souvent qu'il à la banque, il s'en a fait. Tu vois voir l'argent. Tu vois, un père arrive comme ça. Il dépose 40 millions devant le banquier comme ça là. Papa, papa, papa, papa, papa. Il dit, hé, hey, papa. Oui. Fermez la caisse quotidiennement. 15 millions dans la caisse, monsieur. Allez déposer à la banque. Demain encore 15 millions. Allez déposer à la banque. Il venir à verre Petit, petit, petit, petit, petit là. Maintenant, vous devez comprendre. Quand tu portes la bénédiction en toi, tu es dans n'importe quel pays, tu auras l'argent. Si ça peut, si ça peut, si ça peut fendre ta tête, je mets ça dedans. J'ai toujours prié que Seigneur que je sois saturé puisque je ne peux même offrir le service. Que j'ai les fils d'attente devant mes magasins. Pardon. Que j'ai les fils d'attente. Que mes clients donc. Saturent-moi. C'est ça la bénédiction. Tu restes comme ça. À un moment, tu nous comptes. L'argent est entré. Oh, je me. Je vous assure, quand vous dites moi ici-là que parfois on ne connaît même pas le nombre d'agents qui en a mes mains, c'est aujourd'hui que j'ai confirmé, pourquoi je traque l'agent qui en a mes mains là. Les jours où je vais ça, la bénédiction, c'est trop dans tous les sens. Quand je reste, je, le monsieur me demande que tu es sûr que tu n'arrives pas à traquer, tu ne peux pas me dire quelle somme la personne t'a donnée. Il dit que vrai, vrai, il n'y a qu'à fille, il ne peut pas moi dire. Par jour, c'est de moi mon OM. Quelqu'un va venir, va voir. <coughs> hum, la fille, c'est est bénie. Elle est bénie. Il faut que je m'accroche sur elle. J'ai utilisé une parabole aujourd'hui à quelqu'un. J'ai dit ceci. Quelqu'un qui est béni, hein, c'est quelqu'un qu'on monte, on descend. Il a l'argent. Tu viens aujourd'hui, tu vides tous ses comptes bancaires. tu fais quatre jours. La personne-là encore l'argent. Tu fais comment Est-ce qu'on a pris tout ton argent l'autre jour Ah. La bénédiction. Oh oh, chandarbo chatarako c'est comme si tu as un degré d'argent que tu ne peux pas aller en dessous On vide la nuit ça fait whoop, ça vient encore en vide ça fait que whoop, ça vient encore tu dis mais quelqu'un qui t'avait promis le business de, un business de 4 millions depuis là voilà tu as fait un truc un de tes camions est tombé au vu 5 millions tu l'as sorti 5 millions d'urgence le lendemain à 6 heures, la personne t'appelle. Oui, tu te rappelles le business qu'on devait faire depuis 6 mois là, non Oui, oui, j'ai 5 millions pour te donner, je me dépose où Vous ne connaissez pas encore ce qu'on appelle la bénédiction. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction qui enrichit. La bénédiction vient avec l'argent. Ruth, je ne vais pas te répondre. Je ne parle que de la bénédiction ce soir. Je ne vais même pas censer te le dire. Je ne vous parle que de la bénédiction. Tu restes comme ça, l'agent te dit que oui, Jocelyne, l'agent vient toquer que bonjour. On cherche Jocelyne, elle est où? Je dis, mais je dormais. I was, I was just sleeping, like. I was sleeping. Oui, on te cherche, c'est toi qu'on cherche. C'est toi. Je vous dis ceci, écoutez. Oh. Ce sont des choses que, en 2013, 2014, quand je faisais mes semences au Seigneur, je disais, Seigneur, Donne-moi la bénédiction. Quand j'ai la révélation de la bénédiction, c'est quelque chose qu'on ne peut pas te prendre. Tu marches comme ça, quelqu'un reste à côté de toi parce que tu marches avec moi, tu es béni. Parce que tu restes, tu me parles, tu m'écris, tu réponds, tu es béni. Parfois, il reste, j'oublie un peu ce qu'il porte. Parfois, il reste, il je bouge, après il dit, ah. c'est quand quelqu'un vient avec le témoignage, il dit, maman, depuis que je t'écoute, tu restes à moi, tu m'écoutes seulement, hein, donc, tu restes, si tu mets seulement mes vidéos, tu m'écoutes. Tu n'as jamais acheté un même produit, tu ne m'as jamais appelé rien. Seulement que tu m'écoutes. Tu, tu écoutes. Après, je vois l'argent, mais on m'a donné 5 000. Mais on m'a donné. Fin du mois, je t'envoie 100 000 francs, alors que ton salaire, c'est 50 000. Ah, elle avait parlé de la bénédiction. Ah. It's too sweet. It's too sweet. On va regarder les Bishops de Vidéo Depot. J'ai servi dans ce, euh, dans ce ministère pendant six, presque un an. Winner's Chapel. Et il avait une façon d'enseigner que j'ai vraiment beaucoup marqué. Hein. C'est quelqu'un que. Il est très controversé d'ailleurs. Bishop de Vidéo Depot, c'est like, you know, either you like him or you don't like him. Je coupe les enseignements du monsieur, je l'écoute. Il dit, vous montez, vous descendez. L'argent va me poursuivre. Quand j'écoutais ça en 2016, je disais, hé, hey, ça c'est quoi ça? C'est quoi ce mystère que le monsieur s'y raconte? Vous montez, vous descendez. Oui. Vous montez, vous descendez. Quoi, tu fuis demain matin l'argent devant ma porte bonjour Jocelyne. oui comment ça va oui on te cherchait voilà on t'a trouvé oui euh. ça va éteindre ma lumière ne mets pas ici pardon je sais pas si tu vas dire que le déceptif tu comprends ta nature un déceptif, on peut changer mon nom tu peux changer le, le sang qui y a dans mes cœurs mais les Vous parlez de quoi? Oh, oh Seigneur, donne moi une révélation. J'ai des gens qui, juste moi, comme ça et disent que... Mettez beaucoup de likes. Beaucoup de gens me détestent. Ne vous dérangez pas. Beaucoup de personnes me détestent. Beaucoup de personnes me détestent. Mais ne vous dérangez pas. Comme ça, dans ton là comme tu... voilà comme je suis jaune là, vous voyez. Donc, même si quelqu'un me déteste, je ne serai plus jaune dans la nuit. Dans le rêve, je rêve que je suis noir. Je dis, ah, je suis noir, Seigneur. Je me réveille, je commence à pleurer. Il dit que je ne veux même pas me regarder dans le miroir. J'ai rêvé que j'étais noir. Je sais que je suis jaune. I know it. C'est pour ça que certaines parmi vous, tu as dit toujours les hommes riches. On vient gâter 50 de tes couples, de tes foyers. Le 51e homme que tu vas rencontrer. Riche. Pourquoi? La bénédiction qui est sur toi. La bénédiction qui est sur toi. Tu as trois enfants. Euh, non, moi je suis affané, j'ai 45 ans. Un jeune richissime de 30 ans tout court derrière toi. Il est sérieux, hein? C'est quoi qu'il cherche? Ton notion. Il y a quelque chose sur toi. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui que, que. Tu sais, j'aime beaucoup observer la vie et j'aime analyser. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont pauvres dans la tête. Même si tu portes 100 millions, tu le donnes. Ne te dérange pas. Si sa tête, si dans sa tête-là, il se voit avec 500 000, donne-lui quelques mois. Il va rentrer à 500 000. Par contre, si toi, toi, tu vaux 100 millions, quelqu'un vient, il prend ton argent, il vient, il suce, chaque fois, il sus. Okay. Concentre-toi seulement sur toi. Convainc-toi que tu vaux 100 millions. Refuse tout autre chose. Oh, embody yourself, girl. Acte. Les 100 millions, il faut tout trouver. Et ça ne va pas s'arrêter à 100 millions, ça va augmenter. Ça ne va pas s'arrêter, ça va augmenter. Ça ne va pas s'arrêter, ça va augmenter. Pourquoi? Parce que tu portes là, tu es. Ce n'est pas la bille que tu enlèves le soir. Tu n'enlèves pas le matin, tu remets. On coupe ton sang, ça sort de la veine. On coupe ta peau, pardon. On fait tac! Le sang qui coule dit bénédiction, bénédiction. C'est dans toi. Et est comment, pourquoi vous comprenez l'autre là? Et tant que. je n'ai pas dit que si on te donne l'argent, ça veut dire que tu pas, ne vas pas t'en sortir. Ne tordez pas mes choses. Dans la vie, la réussite de, de soi-même, on commence doucement, doucement. Je n'ai jamais dit doucement, doucement. Ceux qui ont compris, ont compris c'est pour ça que vous voyez souvent des gens qui sont arrivés par par, par accident dans l'argent quand tu le vois hein, son charisme ne correspond pas à l'argent ne te dérange pas il ne va pas rester là-bas longtemps il ne va pas rester là-bas longtemps il va faire son petit temps il va partir il va faire son petit temps là-bas il va partir par contre tu peux voir une autre personne Tu le regardes à distance. Le gars, ça a du charisme. On dirait un ministre. On dirait Waouh! Ne dérange pas, ma chérie. Maintenant, la clé. N'oublie pas qui tu es. Ta bataille se passe. Parce que quand tu es dit comme ça, là, tu te dis C'est vrai. Après, tu commences à quoi dire Comment elle peut te dire ça Regarde ma situation. Regarde, regarde. Après, tu as peut-être un de tes amis qui vient te dire. La fille-là, elle parle de toi. Tout ce qu'elle dit en ligne-là, c'est des foutaises mmh, mmh. Tu viens de m'écouter, tu as cru, non. Demain, tu commences encore à m'insulter dans ton cœur. que La femme-là, elle nous distrait trop. Elle nous raconte les mensonges. J'ai cru en ces choses-là. J'ai fait ça en deux semaines, ça n'a pas marché. Tu gâtes encore toi-même ta propre bénédiction. Oh Seigneur. Méfiez-vous des gens qui vont venir à côté de vous. Ils viennent à cause de votre lumière. Parfois, tu peux être là, tu tournes dans 50 ou 100 000 mois. Voilà, tu peux aménager sur ton oncle. Ton oncle te dit, bon, voilà, ton oncle tourne dans les 50 millions de mois. Il te dit, bon, mon fils, euh, tu vas souvent aller me faire les dépôts à la banque, ok Toi, avant d'arriver chez lui, tu étais dans les 100 000 de mois. Tous les jours, ton oncle te donne 2 millions. On va à la banque, tu fais le dépôt, tu fais le... Voilà, tu fais le dépôt. Est-ce que tu sais que le fait que tu touches les 2 millions de ton oncle là chaque mois, chaque jour, pardon je suis sûr qu'au bout de 30 jours, ton âge, tes 100 000 vont commencer à augmenter. Parce que tu t'es habitué à la bénédiction de ton oncle. Tu touches 2 millions tous les jours, 100, 100 000 va quoi pour toi? Même si ce n'est pas pour toi, tu es habitué. Oh mais oui, 2 millions, ok, 2 millions 5, 3 millions, les sommes que tu ne prononçais jamais, tu commences à prononcer. Oui, voilà, ça fait 15 millions. Alors que toi seul là, tu ne veux jamais prononcer la somme de 15 millions. Oui, donne-moi mes 50 000. Non, je t'avais dit que c'est 500. Tu as mis 500 sur ça, pourquoi hein? Donne-moi mes 500. Tu discutais les 500 avant. Tu arrives au carrefour comme ça, on veut vendre quelque chose. Tu vas faire 3 heures de temps pour discuter 75 avec la mère qui vend le maïs. Deux semaines plus tard, tu es chez ton oncle, tu commences à toucher 2, 2 millions tous les jours. Tu touches tu par la banque, tu comptes, tac, tu déposes. Tu arrives dans le banquier, bah, oh bonjour monsieur, on te donne les révérences de quelqu'un qui touche 2, 2 millions le, le jour. L'onction, la bénédiction de 2 millions par jour, là, ça vient sur toi. D'ici un mois, deux mois, ton propre agent commence à monter. 150 000, 200 000, 250 000. Sans compter que parfois ces gens-là, eux-mêmes, ils pas encore pour estciper l'argent de leur oncle. Ils ne pas encore escroquer eux-mêmes leur oncle. L'oncle voit, il fait comme s'il n'a pas vu. Parce que le genre d'oncle, il y a trop d'argent dans sa main. Oh! L'une des belles choses de la bénédiction, hein, c'est que la personne ne peut même pas te dire clairement que tel jour j'ai donné tel argent. Parfois, les gens qui ont la bénédiction ne connaissent même pas. Ils ne peuvent pas te dire qu'on m'a escroqué 100 millions. Ils ne connaissent pas exactement combien on a pris. Hey! Oh Seigneur <rire> Moi vous dis mes choses ici, là vous me simplifiez trop. Simplifiez-moi. Oui, ouais, je suis petite comme ça et parle. C'est signaler n'importe comment, tapez seulement les cœurs. Je Il y a les gens qui se lèvent chez eux le matin. Ils veulent seulement détruire ma page. Je vais continuer. Likez, vous commentez. Fille, j'ai la bénédiction. Je suis la bénédiction. Mais alors, quand tu touches l'argent de ton oncle, ne fais pas l'erreur. Tu penses que comme tu touches la de ton oncle Chaque jour là Tu es devenu celui qui a 2 millions C'est pas toi C'est pas toi Parce que beaucoup de personnes Vont commencer à se dire Mais de toutes les façons mon oncle ne m'apporte même quoi N'est-ce pas je peux aussi n'est-ce pas, je peux? Il commence à parler mal à son père, à son oncle, non. N'est-ce pas? Son oncle, qui, était la, qui est la bénédiction, lui dit que, mon petit, petit, laisse, arrête de faire mes vêtements en banque, c'est bon. Laisse, bye. Vous savez que c'est seulement une question de jour pour que le petit la reparte encore dans ses 100 000 le mois. Est-ce que vous pensez que ça va influencer son oncle sur quelque chose Vous pensez que son oncle, là, ça va couper ses 2 millions Ces 2 millions vont toujours entrer chaque jour. Les 2 millions de l'oncle vont entrer chaque jour. C'est le petit qui va perdre. Va entrer pocat, tu vas commencer à tomber malade, les maux de tête, Et on va même bloquer son compte. Il va même avoir un peu... Pourquoi il a cru un instant que c'était lui la bénédiction. Il a cru un instant, une seconde. N'oubliez jamais d'où vient votre bénédiction. Jamais. Jamais. Souvent tu commences, tu tombes sur ma page, tu commences à m'écouter. Pam, lavage au pipi, deux semaines, boulot, Bam, tu es dans les 5 000 euros le mois maintenant, Bam, tu commences ha, à prendre notre boulot encore 6 000 euros le mois. Mais c'est depuis que j'écoute la reine Jocelyne, franchement, regarde le rapprochement, c'est depuis que je l'écoute. Après un moment elle a même fait quoi dans ma vie. Le truc, c'est que quand tu m'écoutes, tu es dans ta chambre, je ne suis pas avec toi. Il n'y a que toi et Dieu qui savait d'où vient ta bénédiction. Donc, quand tu vas te lever demain, tu vas ouvrir ta bouche pour parler contre moi. Ben, ça va vous arriver, hein, ne vous inquiétez pas. On va vous, on va vous décourager de me suivre. Vos femmes vont vous donner les ultimatums, parce que si tu n'arrêtes pas et te mets dehors, il va lui dire, oh tu es dans la secte, oh il est dans la secte. Et pas tout voilà, tu quittes. Tu quittes ma page. Hein? Tu sors de ma page. Tu mets les têtes de moi sur mes vidéos. Ah! Je te donne trois mois maximum. Au boulot, là on va encore. On va encore commencer à dire que, bon monsieur, vous savez. Prenez même deux semaines de congé à la maison. On va vous donner une petite mise à pied là parce que tu laisses comme ça, tu cherches, tu dis, mais tu n'as rien fait. La bénédiction, c'est comme les escaliers. Ça va croissant. Proverbe 4, verset 18 jusqu'à 20, je pense. Oh la bénédiction. Le juste, son chemin va dans l'ordre croissant. Après, tu restes comme ça là, tu te dis que mais, Avant, je payais ma dîme. Mes choses étaient protégées. Depuis que j'ai arrêté de payer ma dîme, on a bloqué mon compte. Ma voiture s'est gâtée. J'ai payé un ticket, on a dit que c'est. Erreur de quoi, quoi, quoi. Ils vont me rembourser. La compagnie aérienne va me rembourser dans un mois. Voilà mes 1000 euros qui sont bloqués en suspens. Tu totalises, tu regardes, tu dis. Hé, hé, hé, hé. Vous savez. Je connais trop ce que je porte. Trop. Il y a déjà vu tellement de personnes venir à côté de moi. Partir en m'insultant. Et le regard ça moi. Tu Trois mois. Ah, mes affaires ne marchent plus. Oh mais mes trucs sont bloqués. Je regarde ça moi. ne rien dit. Je n'ai pas rien dit, Voilà un gens qui dit que essayer la beau pipi, ça va faire réveiller ses mensuations. Tu es parti. Parfois, quand vous partez, je ne me rends même pas compte. Tout ça, c'est l'énergie. Quand ton esprit est positif, c'est ouvert, c'est réceptif. Quand il parle comme ça, c'est comme si c'est un, si un courant électrique qui entre dans ton système. Ça t'électrocute, tu te relèves. Je peux, je peux, je peux. La nuit tu dors même les mauvais rêves. Tu te dans le rêve, tu les tapes. Tu te lèves le matin, tu fais ton pipi, ton bain de pipi. Ouais, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais, je vais, je vais, je vais. Reste dans quelques mois là, tu commences à dire, ah, c'est des, des affaires de bain de pipi. là. Ah, quest qui t'avait ça? Qu qui t'avait ça? Il faut trois semaines. C'est donc trois semaines. problème on venait à tes giflants que tu, tu, tu nous avais d'abord laissé pourquoi hein? tu nous avais tu, tu n'avais d'abord laissé pourquoi paf tu nous avais laissé pourquoi paf le frigo se gâte la voiture se gâte Paf! tu dis que yes ça je confirme le code à déconfirmer de code hein? la bénédiction c'est un peu comme le champignon Dès que tu tires un champion de la terre comme ça là. Dans la nuit, un autre pousse. Dès que tu as un besoin comme ça là. Avant même qu'on ne vienne te dire que madame, il y a tel problème de tel ceci. L'heure qui précédait la nouvelle. L'argent pour résoudre son problème, il est a à dans ton compte. Je suis à son salaire. tout à l'heure je disais, Calma is a bitch. But where is Calma? Calma, where are you? Calma. Vous elle compris ce qu'il voulait dire. Comment? Comment? Where are you, girl? Come Kama is a bitch. Hum. Commencez à croire qu'aussitôt qu'un problème sort, sa solution est même déjà là en avance. Vous allez voir. Quelqu'un qui connaît le bain du pipi, qui l'explique ici-là? Aussitôt qu'un problème se prononce, ma solution est là. Aussitôt qu'un problème se prononce, écrivez ça, ma solution est là. Je suis toujours au-dessus de mes problèmes. Je suis toujours au-dessus de mes problèmes. Je suis toujours au-dessus de mes problèmes. Je suis toujours au-dessus de mes problèmes. Dès que j'ai un besoin, la solution se pointe. Je n'expliquerai pas le bain de pipi ici, aujourd'hui. Vous avez suivi, non? Je consens qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes. Faut le club santé. Le club santé des de, de, de filles célibataires. Je suis célibataire. Je suis mère célibataire. Tu es mère célibataire. La bénédiction vient maintenant te porter. J'ai révélé tu me faisais répéter les versets depuis que l'argent apparaissait. Je me rappelle du verset, c'est la bénédiction des ténèbres qui enrichit. Oh my God, ça c'est l'un de mes versets les plus. Préféré. son euh, Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, 22. Et la bénédiction de l'éternel, ça te rend riche. Ça n'apporte pas de larmes. Donc il n'y a pas les larmes sur ça. Il n'y a pas les larmes. Quelqu'un dit, il croit qu'il va te bloquer. Il croit qu'il va te... <rire> qui sort de ta vie sa place est remplacée par 10 personnes immédiatement Les lavage qu'on a fait depuis au moins ces 10 jours on ne vous a pas envoyé les vidéos je vous dis depuis lundi mardi mercredi c'est mercredi on a envoyé la vidéo à personne aujourd'hui on n'a pas de travail aujourd'hui Vous devez absorber ça en vous. C'est pour ça que souvent tu commences à sortir avec un homme. Tu entres dans sa vie, ces choses commencent à marcher. Ces choses commencent à marcher. Promotion au boulot. Il démenaille par une nouvelle maison, une nouvelle ville, neuf, ceci. Parce que chaque soir tu es au téléphone avec lui. Même si c'est une relation à distance, tu l'encourages. Tu prends ton. Parce que vous avez. Il y en a parmi vous, vous avez une puissance de visualisation très forte. Tu prends ton pouvoir de visualisation, tu mets sur ces choses. Je te vois en train de réussir, ça va marcher. Tu fais ta prière, tu mets son nom dedans. Au bout de six mois, tu vois comment l'homme est devenu. Propre, beau, l'argent. Il tombait les choses comme ça là. Tu vois que ça sort d'où C'est toi, ma chérie. C'est toi. Après, tu restes un jour comme ça. Tu dis, c'est bon, c'est fini. Sors de ma vie. Ma chérie, viens nous voir dans un an. Viens nous voir. Parce qu'il y en a parmi vous, et vous avez une capacité. Vous voyez toujours le positif. Viens le voir dans un an. Il sera retourné dans la boue où tu l'avais pris. Tu l'as vu dans la boue, là, tu as dit, est-ce que tu sais que tu es... Regarde ta carrue est-ce que tu sais que tu peux faire le mannequinat? Est-ce que tu sais que tu peux faire ceci? Est-ce que tu sais que tu peux faire les affaires dans ce sens-ci? Tu as déposé la bénédiction sur lui. Enfin, tu ça, Tu jeune une fois par semaine pour lui. J'active votre bénédiction. Tapez Amen. J'active votre bénédiction. On tape quoi? J'active votre bénédiction. C'est vous qui enrichissez les gens. Pro et Proverbe 10, verset 22. Chacun va dire avec son nom que c'est Eudoxie qui a enrichi et elle n'apporte pas de l'âme. C'est Noéla qui a enrichi, elle n'apporte pas de l'âme. C'est Mireille qui enrichit, enrichi, elle n'apporte pas de larmes. elle qui a enrichi, c'est Gameni qui enrichit, c'est Izzy qui enrichit, enrichi, elle n'apporte pas de larmes. Comment tu restes avec les gens qui, qui dire Ah, on va prendre de l'argent. » Mais vous êtes avec la bénédiction. Est-ce que vous savez mon nom? Je m'appelle Flora Martin Bénédiction. Asana Nebi Bénédiction. Pelagie Zongo Bénédiction. Perle Perlera Bénédiction. Oh! Vous me voyez, vous cherchez, vous cherchez encore l'argent Vous souffrez encore dans votre tête Et je suis là. Oh non, non, non, non, non, non. Not under my watch. Grâce divine, bénédiction. Lily Makamso, bénédiction. Comme je suis dans votre maison aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il te donne la, le canapé chez lui que ton frère. C'est toi qui bénis la maison de ton frère par ta présence. Comme tu es chez eux là, le, les deux mois-ci, il faut voir leur revenu dans la maison. Certaines personnes connaissent qu -ce que vous apportez la bénédiction, mais ils ne veulent, mais quand ils connaissent, ils ne veulent pas vous dire. Tu es dans la maison là depuis, tu venais là-bas pour six mois. Ça fait il y a cinq ans que tu es là-bas. Tu veux partir fatigué? Non, non, reste encore un peu. Reste encore un peu. Ils connaissent ce que tu portes. Voilà, la reine Pourquoi oh, tu, si tu es mélangé dans les choses de la vie comme ça là Tu as oublié qui tu es. Tu as oublié qui tu es. <rire> Waouh. Après l'offrande à l'eau, ton fils a eu le... le il a eu le, la place au conservatoire. Waouh! Il était dans liste d'attente parmi les derniers. Ça, c'est un témoignage, Je vais vous aider à vous comprendre. Je vais vous aider à vous comprendre, à vous rappeler de qui vous êtes. Comme Noël a dit. Parfois, tu restes, on te bafoue tellement, on te parle n'importe comment. Sinon, tu te mélanges aussi avec eux. Et puis, je me attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends. Je ne souffre pas. Je ne manque pas. Je... Il suffit seulement que je dise ce que je veux. Il suffit que je me décide que c'est la voiture là que je veux. Il suffit que décide que je veux vivre dans telle partie. Il suffit que je décide que je vais dans tel pays. Vous connaissez votre pouvoir. Vous allez vous mélanger. Gna gna gna gna gna gna. Quand tu fais le chantage des papiers. j'ai Jenna bénédiction, tu vas me faire le chantage pour les papiers. Pas avec le papier. Pas avec... Bye. C'est moi-même qui ferme la porte. Concentre-toi trois semaines sur le papier là. Je vais voir comment ça va pas venir à toi. Oh, Seigneur. Mmh. C'est ça ton combat. Le combat de ta vie, c'est de, de ce que tu as vu dans ton esprit-là. Tu vois, quand tu es dans ton lit à 5 heures, tu connais que rien n'est impossible pour toi. Que si elle veut demain que je me retrouve de parmi les, avec les, blagues, les plus grosses voitures de cette ville. Donnez-moi 12 mois, vous allez voir. Si elle veut l'homme-là, il va la voir. De quoi il y en a parmi vous, cela que quand tu décides que tu veux quelque chose, watch me, c'est question de mois ou de jours ou de semaines pour que tu aies la chose, tu te mélanges avec les gens. Les gens qui eux-mêmes souffrent pour avoir. Euh, euh, après tu dis ah peut-être que moi je dois aussi souffrir pour avoir. Tu oublies tu oublies. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Je suis pas comme eux. Ils ne connaissent pas la reine Jocelyne. Ils ne connaissent pas la bénédiction. Ils sont habitués à souffrir. Non. Tu sors de ça. Les pensées-là voulaient t'envahir. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Hey, je vais faire les factures ici. Hey, je vais faire comment? Hey, hey, hey. Tu so, vois, moi, tu you snap out of it. Like, boom! Non, non, non, non. Je suis la bénédiction. Je suis la bénédiction. Tu vois ça? Tu pars même aux Champs-Élysées dans un grand restaurant là. Tu t'assois, tu manges même pour 70 euros là-bas. Après, tu joues Eh! Tu dis, yes, c'est moi la bénédiction. Oui? J'avais oublié. J'avais oublié. Ouais, gay. I forgot. Et Manouche, reprends ta royauté. Parce que quand ils vont venir, ils, auront, ils seront jaloux. Vous connaissez. Est-ce que est vous savez que les gens sont jaloux de nos jours? Pourquoi la fille a toujours confiance en elle? Pourquoi elle a toujours confiance en elle? Pourquoi après tout elle a tout l'argent? Elle n'a pas les diplômes. Elle n'a pas le passeport rouge. Elle. Pourquoi elle a toujours l'argent? Divine, Emmanouche Divine, il y a quelque chose en toi qui est en train de se réveiller. C'est pour ça que tu as frissons. Je parle à ce qui est à l'intérieur de vous. On est en train de notre conversation. Je ne suis pas prêt à votre tête. Je ne parle pas avec votre tête. Je parle à votre esprit. Je parle à votre esprit directement. Et maintenant, si tu veux laisser la chose là qui va te décourager, c'est ton problème. Faut pas il, euh, <rire> il y. Justement, les envies. Hein? Beyoncé a chanté. Elle dit: "I got expensive habits." Que j'ai, j'ai les habitudes très chères. J'ai habitudes. J'ai l'habitude d'aller manger petit déjeuner à 100 euros. J'ai des habitudes très, très chères. I just got expensive habits. Yeah. Mm -hmm. Un peu de caviar à 90 euros, là. Juste pour être dans le mood, avec un petit jazz, là, comme ça, dans le restaurant. Oui On le dit que j'ai toujours l'argent sans papier. Ma chérie, laisse la partie papier là. Ils ont les papiers, ils ont l'argent. Vous voulez parler de quoi? <rire> voilà comment vous en Chambenguer. Il n'y a pas les papiers. nest Il pas, ils viennent chaque fois prêter l'argent chez toi? Vous savez qui est le maître ici dehors? Who is the king? L'argent. Ma chérie, quand tu as la bénédiction, tu commandes l'argent. Seigneur, euh, seigneur, dis-leur. C'est pour ça que vous en voulez au Féman. Le Féman, c'est qu'il n'a pas le diplôme, il n'a rien. Il parle. L'argent vient. Je tire des leçons de ces gens-là. Je en n'encourage pas le Fémanien. Mais j'ai côtoyé le ils ont confiance en eux, là. Parfois, tu vas dire, mais toi, là, tu, tu prends ça ou non Tu la, toi aussi. Tu es noir, tu n'as pas les papiers en Italie. Tu, vois, tu conduis la Range Rover, mon frère. Tu as le cœur, tu as le cœur. Tu arrives au, en boîte de nuit, chaque soir, tu dépenses au moins 1500 euros. Chaque soir, cinq fois la semaine. Il n'a pas les papiers. Oh. Vous y là. Je connais les bonnes choses. Ne me vois pas comme ça. Je connais les bonnes choses. Faut me regarder comme ça là, parce que j'aime les bonnes choses. Je connais les bonnes choses. J'aime les bonnes choses, mais en même temps, moi j'aime moi. J'aime ça pas. Pourquoi j'aime la simplicité J'aime la simplicité. Je, trouve... je trouve que j'ai pas besoin d'impressionner les gens. Je trouve pas. Hein? Si c'est le sac Lancel qui te plaît ou lui Vuitton qui te plaît ou et tu n'as pas les papiers ou va acheter ton sac. C'est mon agent. C'est pour toi. Moi, j'ai mes petits trucs qui me plaisent, moi. Hein. Oui. Petit jazz, petite croisière. C'est un bâton mouche. Oh, laissez-moi voir ça. C'est hey. un petit bâton mouche, là. Oh là là. On te, met, on te met du foie de canard. Alors que le canard de mamie tombe ici au village, j'ai tout ça dedans. On vient me mettre du foie de canard. Si c'est du quoi là-haut. On met comme ça là dans la Un petit comme <rire> eh, ça. Y est. Avec de la roquette. La petite salade là. Vous voulez la roquette Non, c'est un goût un peu, un peu très fort comme ça. Vous m'avez la roquette. Un petit brin de roquette comme ça. Quand on ne vous frustre pas. Hein? Petit champagne, Noël. Oh, tu connais. Tu bois quoi, non, ma chérie Tu connais. Oh là là vous, vous, vous, Ne me donnez plus les envies, pardon. Laissez-moi. Laissez-moi me calmer. Laissez-moi me calmer. Oh. Quand on accélère un peu comme ça, le vent frappe un peu sur toi comme ça là. Je dis que la vie c'est quoi que La vie c'est quoi Ouais Ouais, on n'a pas les papiers. Il manque. Je n'ai pas le bébé, il manque l'argent. Hein? Diane, tu as bien dit. On ne vous frustre pas. Elle est toujours bien habillée. Regardez-la. Regardez-moi swag. Yes. On a lui fait voir que nous, on est pharmaciens. Et euh, elle n'a pas les papiers. Voilà. Ça fait cinq ans qu'elle est là. Elle, a fait ça. elle coiffe un peu à matongue. Vous avez des matongue, non À Belgique, là. Hein Combien <rire> oh, vous te frustrée que tu coiffes à matongue Fin du mois, tu as l'argent plus que. Tu as envoyé combien d'argent au pays tu as acheté combien de terrains au pays? Tu tapes même 15 ans là-bas, après, tu leur dis que bon, vous savez quoi? Je rentre au pays, mais allé. Oh non, si un jour il y a un problème au pays et que tu dois revenir en Europe, tu as besoin du passeport, tu fais comment? T'en pas d'avoir mon argent au pays. Tu rentres au pays, tu te lances ta petite pocherie, petit poulailler. Tu avais même d'aller lancer même trois. Deux niveaux sur l'immeuble comme ça. Et tu quand même trois au-dessus là. Tu fais cinq ans au pays. Tu t'installes. Chaque mois, tu ne manques pas minimum 4,5 millions. Ils vont quitter de l'évent. Ils vont venir te trouver non. Tu les reçois. Tu envoies ton chauffeur les chercher. Oh, les Oh là, j'aime les solancer. Hein? Tu vois qu'on t'a sous-estimé là. Oh, C'est un autre langage. C'est un autre langage. Que la, elle bouffe la réunion comme ça, elle porte 30 millions dans la réunion. Allez les voir là-bas en Europe, ils sont versés. Celui qui te dit qu'il porte 30 millions l'année dans la réunion, tu me dis, tu viens me dire aussi, tu me montres la personne. Qu'il a pu économiser 3 000 euros le mois. 3500 euros le mois, qu'elle a plus haut. Qu'on ne vous frustre pas. Hein. Qu'on ne vous frustre pas. Moi, j'aime entrer dans le terre à terre. C'est pour ça qu'en arrivant quelque part, tu vas rarement me voir essayer de t'impressionner sur quelque chose. Parce que j'ai compris que c'est... J'ai commencé à te gonfler, de gonfler. Je gonfle pourquoi C'est qu'il avait gonflé que ça, ça, va faire, ça va changer comme sur, sur mon argent. arrive comme ça, on voit ton duplex. J'ai garé deux voitures devant la porte des commerces. Ma fille, cela ne blague pas. Ben. Ma fille, ça ne la blague pas. Ben. la petite Joseline qui est venue, elle nous a laissé là les pères de rentrer au pays non. Elle ne blague pas la bas Hey. Je suis arrivé là-bas ben, s'occuper de moi pendant deux semaines. Elle m'a donné une de ses voitures. avec le chauffeur. Ça allait mensuel du chauffeur, au minimum, 100 000 francs. Si toi, même tu devais louer la voiture-là par jour, ça devait être au moins 70 000 francs la journée. On porte, on te donne, on dit, va avec le chauffeur. La personne va te dire, il va venir te dire quoi? Il va te avec toi. Ne laissez pas les gens vous frustrer gratuitement. Tu as un plan dans ta tête. Tu as un plan dans ta tête. Et le tout, c'est que quand la bénédiction vient sur toi, ça peut venir par n'importe quoi. Tu peux arriver en bain, tu ne connais tu n'es pas pharmacien, tu n'es pas docteur, tu n'es pas ingénieur. Bah, tu es arrivé là-bas tard, tu n'as pas le temps d'étudier. Dieu a dit prépare, tu livres aux gens. Tu m'as fait nourriture, nourriture, tu prépares, tu livres, tu prépares, tu livres, tout voilà, bien. Par jour, tu te fais presque 400 euros. Par semaine, 2000, 2500 euros. Tu prépares la nourriture. Tu livres aux gens. Tu n'as pas fait le diplôme. Tu n'as pas fait le cap de... Quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi. Non. Asseyez-vous. Réfléchissez. Qu'est-ce que j'ai déjà dans mes mains? Peut-être que tu as des gâteaux merveilleux que tu fais. Ben là, dans les magasins à, à Paris, là-bas. Tu goûtes partout, tu fais ta part à la maison, tu goûtes. Tu as goût pour toi et puis bon que pour eux. Quand tu vas commencer à valoriser les propres produits. Tu, peux, tu achètes un cuit, tu pas le cuit, tu congèles ça, tu vas te livrer. Une bouteille d'un cuit, 15 euros. Puis de fabrication 2 euros, profit 13 euros par boîte. Moi, si la mamie business, hum. si la vidéo est brouillée, écoutez l'audio seulement. Écoutez-moi, c'est Fermez les yeux, vous m'écoutez. On te voit, tu tapes un cul quand t'as pas bien. Tu es là dans les mamies, tout à Paris. Après, tu sors avec ça dans la, le sac comme ça, là, tu tires seulement. Hein? On dit qu'il y a mon poids dedans. Tu rentres le jour -là avec 200 euros. Livraison. Vous tournez votre semoule rapidement quand vous rentrez du boulot. pa. trois pa, pa, pa, minutes, votre gouscon cuit est prêt. Tu, même, tu tapes même le légume sur ça. Tu as allé à l'école pour faire le cuillère. La bénédiction de Jacques est tout ce que tu fais. Ça donne. Tout ce que tu fais, ça marche. Tu te lèves et tu dis que à partir d'aujourd'hui, à partir de juillet, je vais me t'en vendre euh, euh, n'importe quoi qui sort là. Renfos, tu ne connais pas encore le bateau mouche. Demande d'aller à, à Paris. Tu vas trouver. Va à Paris. Tu dis que tu vas aller au bateau mouche. <rire> devant te dragueur il t'amène là bas <rire> le bateau mouche ça, ça, ça s'enjoy bien même quand tu es seul parce que quand tu parles à un dragueur tu vas manger en te disant que il faut que l'aube le gars s'il a pour ne rien lui donner après Et lui il va te regarder en disant que finis vite de manger mon argent après tu vas me donner tu vas partir tu, tu vas me donner ça donc pas seul tu réserves ça les prix dépend varient vraiment tu peux en avoir à 140 euros 80 euros et je crois que la croisière de bateau mouche, c'est dans les 45 minutes. Ça dépend. Moi, est-ce sur tout ce qui bouge Je est sur tout ce qui bouge Je fais d'en dessous. Oui, oui, je fais d'en dessous. Tu restes, Dieu te donne l'idée, fais ça, fais ça, fais ça. Tu dis, ah, qui va même acheter Fais-tu, mais je peux pas dire le nombre de business que j'ai fait, ça n'a pas marché. Je ne peux pas dire le nombre de business que j'ai lancé, ça n'a pas donné. Et ça, ça empêche qu'il fasse encore. Et quand on te poste le cul là-bas, ça ne pèse pas. Maintenant, hein? quand ça arrive, tu verses l'eau chaude sur ça, ça vous gonfle, ça donne beaucoup. Les condiments en poudre, ça ne pèse pas non plus. On oh, ne pas chercher l'argent. <rire> tu vas sauf copier. <rire> ouais. En fait, ils t'amènent en croisière. Ils te prennent pour 45 minutes. Tu tournes sur la scène comme ça. Ils te servent un menu à trois donc il y a l'entrée il y a le plat de résistance il y a le dessert il y a de la bonne musique et il y a du champagne hum, parfois il y a des gens qui jouent du violon ça dépend ça dépend après le corona je ne sais pas comment ils ont quels sont les décors qu'ils ont mis bon moment est terminé oh seigneur la bénédiction va se coucher la bénédiction Jocelyne va se reposer faut qu'on mijote la bénédiction qui a sur nous là. Tu imagines que tout ce que tu fais marche. Hein? Que tout ce que tu fais marche. <rire> Peter said. Je ne sais pas si j'ai un mec. <rire> Suis-moi d'abord, Peter. Suis-moi en, en cachette encore. Tu as compris? Tu as compris, donc. Et c'est que vous n'aimez pas, quand vous aimez qu'elle reste dans le direct, si ça dépend que de vous, ceux qu'elle reste sur le direct, d'ici là Il a envie de faire les matobos sur ma tête. Je vous le dis moi. Il a fait les matobos. Il manque vraiment la tête des humains que tu dois vendre. La bénédiction, je aussi dois aller dormir. Quand vous sortez les matobos sur la tête, c'est la cause. Et pas au salon où on me fait les matouba. J'aime les faux trucs comme ça. ça. J'ai envie de faire les matoubats. Ça fait longtemps. Peter dit que j'ai un doux regard. Tu veux me draguer, Peter. Tu es gentil, tu es très gentil, merci. Douceur et ben. Aïe, Les filles, pardon. Allez, draguer un peu Peter. Comme ça, il faut, il faut remplir son inbox là de messages. Ça, il va regretter de m'avoir dragué. Mais tu es courageux, c'est bien. Je ne décourage pas les gens d'exprimer ce qu'ils ressentent. Tu as compris. Donc, je te remercie. <rire> Rendez-vous avec les matobas. Oui, mais obligé, maintenant, à faire les matobas. Hein. je vais sonner un peu long. Bénédiction, Jocelyne doit aller dormir. Je vous dis, quand je rencontre une femme dans la rue, euh, et puis elle me parle de son histoire, que peut-être j'ai écouté tes vidéos. Un jour, je suis ici en route comme ça, j'attendais le chauffeur. Je ne voulais pas attendre dans la maison. Je suis sortie, je suis restée de l'autre côté de la route. Et là, je vois une dame gare, elle me regarde, Elle rit. Elle dit que maman, tu sais quoi, tes vidéos sont en train de changer ma vie. Et je n'ai même pas de commentaires. Que je t'écoute et tout ce que tu dis je fais. Tout ce que tu te dis, continue. J'ai ri, elle a ri, elle est partie. Je mon Dieu, je suis partie. N'écoutez pas seulement. N'écoutez pas seulement. Moi, je dis toujours, on ne mange pas ma beauté. Moi-même, je ne mange pas ma beauté. Je ne parle pas à la banque. Bonjour, madame la banquière. Vous voyez que moi je suis belle. Monsieur le banquier, regardez, regardez moi je suis belle. Allez, donnez-moi 10 millions de francs CFA. Oh, désolé, madame. Ok, d'accord, on vous donne ça en espèces. Ou bien, euh, sous quel fond, des coupures de 10 000 ou bien 5 000. On ne mange pas ma beauté. Vous me suivez. a. On ne mange pas ma beauté. Ça nourrit pas quelqu'un. Même quand deux, je suis en train de soulever, je prends les, les, les, les, les fonds, je rassemble les fonds pour mon orphelinat là, que vous connaissez. Quand je rassemble les fonds pour mon orphelinat, vous-même, vous savez, je parle ici là, ce sont mes paroles qui font Je ne viens pas dire, regardez que moi je suis belle, donnez la joie aux orphelins. Regardez que moi je suis belle, donnez la joie aux orphelins. Non. Et ce qu'il y en a parmi vous, vous aimez bien voir mon visage. Je pense que si j'étais seulement belle, ceux que vous ne seriez pas sur ma page. Parce que je suis belle et quand je parle, ça a un sens. Il sense. Quand tu rêves de l'eau, tu es sûrement une reine de l'eau. C'est ça que je dis que soyez belle, mais ne soyez pas bête. Soyez pas belle et bête. Soyez belle et intelligente. On te répond que ah, la fille est rusée. Tiens, comment tu es trop sage? Tu es trop sage. Il dit oui, oui, oui. Ils te détestent déjà. Tu as peur de quoi? Ils te détestent en cachette. Ils ont parié sur ton échec. Et tu es en train de te lever. <clas> tu es en train de te lever. Hein? Tu vas acheter la voiture là. Ça ne leur plaît pas. Hein? On avait parié que tu vas mourir piétonne. Te voilà. Tu vas avancer la moitié. La moitié de la voiture, non? Bientôt, tu finis. N'est-ce pas? Le jour de soirée, ils vont attraper. Ils vont faire la l'AVC. Quand ils vont te voir au volant. Et pendant cette ils va à l'autre et quand tu apprends. Parce qu'ils vont prier pour que tu fasses l'accident Que, non, priez que Jocelyne fasse l'accident. Mm, make her, mais make, make her canard. Ah, ah. Mais souvent, Dieu va un peu les exposer. Il va vous montrer comment les gens à côté de vous vous détestent déjà. Comment ils vous jalousent. Ils sont jaloux du fait que ton agent entre toujours. On envoie l'agent par la personne-là qui te donne. Il dit, ah, pourquoi on donne l'argent à la fichier? Il ne sait pas que même si lui il refusait de prendre l'argent là, ça allait entrer par un autre canal. Même s'il fallait que l'argent là prenne l'avion, ça prend la voiture, ça prend le train, ça court, ça saute, ça vole, ça fille, ça croit. Ça va te trouver. Oh Ça me plaît encore jusqu'à. Oh Capoum jusqu Capoum Écrivez cela que Kampou. Je veux voir celui qui va écrire Kapou. Kapou. Écrivez là-bas Kapou. Écrivez. que c'est l'univers qui a commandé que cet argent vienne à moi. Tu n'es qu'un vaisseau. Même toi qui décides que tu vas me... Toi qui décides que tu vas payer mon service. Toi qui décides que tu vas entrer dans mon, dans, dans mon, mon magasin. C'est l'univers qui t'a mis dans mon... Donc, ça vient d'en haut. Ok, le cap du cap, le goût du cap, c'est pas ça. Capon, voilà Stéphanie. Mm -hmm. Capon, l'or, non, tu as pas bien écrit. L'eau, ça, ça, Logan. Mm -hmm. Noël, tu ne connais même pas écrit. J'ai que <rire> l'eau. Capon, voilà Maïva, tu as bien écrit. C'est toi qui gagne. Capon, Ben mm -hmm. Foster. Mm -hmm. Mm -hmm. Florence, tu as bien écrit. Capon, non, bon, tu devais mettre N à la fin. Écoutez, ta bénédiction, ça vient de l'univers. Tu as les antennes dans l'univers. Ça envoie le message donner la bénédiction à Jocelyne. Ça fait bzzz. Ça le touche dans la nuit, comme ça. Là. Bzzz. S'il ne répond pas au bzzz, ça va aller bzzz, que quelqu'un d'autre. C'est celui-là qui va se lever pour faire le bzzz. Après, la va tomber dans ta main. Oh, Ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Écrivez là-bas, ça vient d'en haut. Quand ça vient d'en haut, tu pars même à Paris. Ça va te suivre. Tu pars à Bordeaux. Ça va te suivre. Tu pars à Bruxelles, ça va te suivre. Donnez-moi les destinations, je vais vous dire. Va à Toronto. Istanbul. Donnez-moi les destinations les plus folles, ça va te suivre. Tu as peu de quoi tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Il te bénit, il te protège, il te guide. et t'approvisionne. Tu as peur de quoi? Ha, ha, ha. Que cette nuit, vos anges vous montrent, qui viennent vous revêtir de diamants. Donc que dans le rêve, cette nuit, tu te vois, tu vois le diamants sur toi partout. Tout L'or et l'argent qu'on t'avait pris, que tu te vois entrer dans le coffre-fort ce soir, tu te portes, tu sors avec. Pas le Jacques en sortant, tu voulais Une femme a dit une fois qu'elle a fait le, le, le, le kit fondation, hein, le troisième ou quatrième jour, elle me dit qu'elle porte l'argent. À la porte, elle voit deux monstres noirs. Elle veut sortir, bloc. Elle veut sortir, bloc. Elle dit que c'est vous que je lui vois souvent, vous bloquez mon argent. De tout là, elle les a tapés. Tapés. Elle sort avec l'argent. Amérique, Canada, Suisse, Angleterre, tout ça là, ça te localise. Dubaï. Je crois de l'intérieur, je suis à l'extérieur. Je crois de l'intérieur, je suis à l'extérieur. Je crois de l'intérieur, je suis à l'extérieur. Que le Seigneur vous montre. Allez lire Isaïe 60. Isaïe 54 avant de dormir. Vous allez voir la Bible que vous portez. Moi, j'ai beaucoup médité sur la parole. Vous avez verset 14 jours, je livre lis la Bible. C'est dans ma tête. Isaïe 54. Je garde Isaïe 54, verset 11. Voici, je gagnerai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude. Voilà l'instruction d'une personne ce soir. Lis Isaïe 54, verset 11b. Tu avances jusqu'au verset 14a. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre et la frayeur car elle n'approchera pas de toi. Si on forme les complots, cela ne vient pas de Dieu. Quiconque se liguera contre toi, Nadej, Reine Foster, Johanna. Quiconque se liguera contre toi, Reine Foster, tombera sous ton pouvoir. Ça veut dire que tu as des choses à l'intérieur de toi en tant que la bénédiction. Laissez-les se rassembler. Vous ne pensez pas que la Bible, si ça, ça... ça. Oh, oh shi oh, Vous ne croyez pas la Bible. Hein? Quand vous lisez là, vous lisez pour la déco. Ça honne votre thé d'oreilleux. Je crois et je vis la parole. Laissez-les se liguer contre vous. Il dit, Quiconque osse, il va tomber sous ton pouvoir parce que tu as du pouvoir. Donc, ils vont s'élever, ils vont comploter. Mon pouvoir va faire boum, ils vont tomber. Visualisez un peu ça. Il complote. Ni, nia, nia, nia, elle croit que quoi? Hein, ou, nia, nia, nia, elle croit que quoi? Elle veut me nous montrer que quoi? Ton pouvoir est là. Et je vous dis, parfois, il tombe quand tu dormes, mais cela dit, tu n'as même pas fait quelque chose. Parce qu'il y a une force en toi qui check tes ennemis. On ne peut pas te surprendre avec la méchanceté. Je vous donne trop de choses ce soir. Vous donne les, les secrets de mon pouvoir je n'ai pas peur de personne. On peut venir me dire, wow, wow, wow, je peux pas me coucher, je dors, moi. c'est là que mes batailles se passent. Quand je me couche comme ça, tu vois, on 12 000 anges qui se lèvent. Pam, pam, pam, pam. Confusion dans le camp de l'ennemi. Ils s'embrusent seuls alors qu'ils ont fait la réunion pour descendre Jocelyne. Ils ont fait la réunion. Les réunions Zoom. Pour te descendre. Qu'est-ce qui se passe? Eh, on est en réunion. Qu'est-ce qui s'est passé? Un de tes anges est arrivé là. Il a fait bzzz, eux tous là. Oh! Vous doutez trop de vous. Vous doutez trop. Vous doutez. Le spirituel, ce n'est pas la plaque. Le spirituel n'est pas la plaque. Tu es zen. Mais pourquoi tu es aussi calme Élisée a dit à son serviteur « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » Ne regarde pas les gens. ne les regarde pas. Elle-là, elle, c'est qui Elle est jalouse. Elle croit que tu allais rester mère célibataire comme elle. Elle croit que tu allais rester au pays comme elle. ça la 53 mois, tu as fait tous tes sacrifices, tes offrandes. pa pa pa, pa pum, tu es en bain. Elle va te gâter partout. Et là, elle la sait rien. Lui là, pardon, laisse-la. Là, lui là-bas. Ton ex là qui croyait que tu n'avais jamais rien devenu dans la vie. Mais dis lui en train de te vilipender à tes enfants. Laisse-le là-bas, pardon. Laisse ça pas là-bas. Elle là, non, c'est rien. Ça, ce sont les gens qui sont dans ton cœur. Après, tu dis, mais comment la fille elle peut me faire ça Comment elle peut me faire ça J'étais tellement gentille avec elle. Ne te dérange pas. Don't worry be happy god is taking care of all he's there for you he will never leave you nor forsake you he's with you forever he is. Oh, my Jesus is with me forever here. Il ne va jamais te quitter. Never. Never. Man, et Manu, si tu m'écoutes depuis une heure, tu as encore le doute. Éteins. Quitte ma page. They like ma page. Tu pars. Comme je parle, je me pour moi. Là, je ne suis pas folle. Si tu m'écoutes, tu te doutes encore. They like ma page. Tu pars. Tu as compris? Tu m'écoutes une heure. Ça n'a rien changé sur ta foi. Ça n'a même pas enlevé le doute. I can't do anything for you, girl. Bon, allez, on te dit non, je ne savais pas que tu étais comme ça. Comme ça, quoi. Quand tu étais là, tu galérais. Qui t'a demandé quelque chose? Sachez que vous êtes seul dans votre pétrin. Vous êtes seul dans votre pétrin. Vous devez connaître les lois spirituelles. Vous devez connaître qui avez-vous. Vous devez connaître comment ça se passe. Parce que vos, vos anges agissent avec votre paix intérieure. Quand tu es là comme ça, là, ah non, ça va. On te fait ça. Tu vas voir. Tu vas me sentir. Oh, oh, oh, oh. Je sais que tu ne dis rien. Tu ne fais rien. Tac, son compte est bloqué. Tac, tel problème au travail. Tac, problème avec le papier-ci. Tac, tu n'as même pas sorti un mot de ta bouche. Il y a des gens qui ne peuvent pas perdre mon temps pour vous maudire. Je just crainte I ain't got the time for that. I don't have the time. Come on, girl. Pourquoi would I curse you? Pourquoi Why? Why would I gather my strength pour curse you? Pourquoi Non. C'est trop d'honneur. Pourquoi je, je rassemblerais ma force pour te maudire? Ah ben non, hein? Ah ben non, hein? mais non, non, non. Non. Mm -mm. Non. Cherchez les gens qui vous détestent aujourd'hui, là. Cherchez-les chez dans trois mois. Vous allez voir les problèmes qu'il y a dans leur vie. Vous allez voir. On ne s'attaque pas à quelqu'un qui porte la bénédiction comme ça. On ne t'insulte pas comme ça. Genèse chapitre 12. Vous devez connaître qui est Abraham. Oh, Vous savez, les choses, c'est... J'aime méditer ça. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Il y a des clés spirituelles que je connais déjà. Je suis une situation comme ça. Mes employés me disent que vous ne le faites rien. Je dis, démarre la voiture ou pas? démarrez la voiture ou pas? L'Éternel dit à Abraham, dit à Jocelyne, va-t'en de ton pays, de ta patrie, le Cameroun. Quitte là-bas. De la maison de ton père, du pays que je te... dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, Jocelyne. Je te bénirai. Oh yeah, I receive the blessing God. Je rentrerai à ton nom grand. Vous n'avez encore rien vu. On parlera de moi des quatre coins de la terre. C'est dans la parole. I believe it and I live it. Et tu seras une source de bénédiction, Jocelyne. Genèse 12, verset 2. Je bénirai ceux qui te béniront, Jocelyne. Oh! Est-ce que vous savez que quand vous me bénissez, même dans vos pensées, instantanément, je vous dis. Oh. Come on, come on, just de it. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Jocelyne. Genèse 12, versets 2, 3 et 4. Méditer la parole. You have to dig the word. Eat the word. Swallow the word. Speak the word out. Eat it again. Become the word. Quelqu'un pas parle mal de toi. Hein? Je suis là quoi, rien que quoi. Demain comme ça, le problème quelque part. Pam! Accident. Ah, qu'est-ce que je me fais à Dieu? Ne t'inquiète pas. Comme tu as ouvert ta bouche, tu as parlé contre moi. Là. Choose the highway. Je reste toujours l'autoroute. L'autoroute au-dessus, ça survole seulement tout. Ça survole seulement. Ne rentrez pas dans les petits coins de couloir que tu vas tourner, tu bifuques comme ça, là, tu fais comme ça. Là. Moi, je veux le highway. tu traverses seulement que ping. Je suis parti. Vous devez vous connaître. Connaissez-vous. Connaissez ce que vous portez. Ta bénédiction bénit les gens. Let it go, let it go. Can't take these anymore. Let it go, let it go. The perfect girl is gone, here I stand. Attendez, je cherche la musique, ça m'a trop plu, je ne sais pas pourquoi. I just feel like, this song is just like, you know, you know what I mean. chalou vera, tu as découvert ma page et tu as un grand changement dans ta vie. Easy so sweet? Thank you, thank you so much. Okay, let me find the song. Let me try to find. On peut, ch on peut chanter quoi? Je vais vous chanter une chanson avant de dormir. J'avais oublié que je savais chanter. Mm hmm Moi, j'en quoi? Mm -hmm. Miracle worker. Commando a miracle, miracle today. Commando a miracle, miracle today. Voilà. Bon, je ne vais pas mettre le volume parce que sinon, ils vont me euh, demander les droits d'auteur et tout ça. Pff. Miracle, welcome. Miracle, welcome. Attendez. Voilà, je chante avec elle. Miracle, welcome. Come and do a miracle. A miracle today. Come and do a miracle. A miracle today. Écrivez ici, Seigneur, j'attends mon miracle. Je reçois mon miracle cette nuit, Seigneur. <cliffe> miracle, welcome. Miracle, I come. Come and do a miracle, a miracle today. Come and do a miracle, a miracle today. Destiny changer, you are a destiny changer. Come and change a destiny, a destiny today. Come and change your destiny, a destiny today. Your name is Yahweh, your name is Yahweh, you're the miracle working God. Your name is Yahweh, your name is Yahweh, your name is Yahweh. You're a miracle-working God, your name is Yahweh. Powerful healer, you are a powerful healer, come and heal, so powerful, so powerful today. Come, oh, you'll be so powerful, so powerful today, yeah, yeah, yeah, powerful healer, you are a powerful healer, come and heal so powerful, so powerful today you will be your power flow your power flow today your name is yahweh your name is yahweh you are a miracle working god your name is yahweh your name is yahweh your name is yahweh. God. Your name is Yahweh. Yahweh. Yahweh. Working God. Your name is Yahweh. Yahweh. a working God. Your name is Yahweh. Yah, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Yahweh, Yahweh. Yahweh. So good i just needed this man oh my god j'aime trop la chanson si cette chanson que je vais vous chanter <coughs> vous la connaissez toutes hein? tous c'est Sinash. Uh, waymaker tan tan, tan. tan, tan, tan. Dun dun dun dun You are here Moving in the midst I worship you I worship you You are here Moving in the space. I worship you. I worship you. You are here. Moving in on me. I worship you. I worship you. Vous savez à la fin de tout ça, on va mourir. On va mourir! <rire> et le meilleur, c'est qu'on va aller au paradis. Oh my God! Après avoir eu tout le bonheur et l'argent de la terre, là. We you Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here. Reha, I worship you, I worship you, you are here. Every heart, I worship you, I worship you, I hear, oh Seigneur en train de changer votre vie ce soir, vous ne pouvez pas savoir, I worship you, I hear, Every I worship you. Le Seigneur a été tellement bon, il vous a préservé de tellement de choses. Mm. Hey, hey. way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Oh Seigneur. <laughs> Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness—that is who you are. You wipe away our tears. Tu es une larme. The broken heart, you're the answer to it all. Jesus. You wipe away your tears, you mend a broken heart You're the answer to it all, to it all, Jesus Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness My God, that is who you are Waymaker, miracle wake, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh Seigneur, oh Papa Yahweh, tu es là, tu touches les cœurs, tu libères les fardeaux, les flèches de jalousie qui ont tellement fait mal à tes enfants. Oh Kariaba, oh Chanté, you are here. Tu exposes les personnes qui ont voulu les utiliser, Seigneur. Tu enlèves la douleur qu'ils ont ressentie. Tous les torts qu'on a voulu leur causer. Seigneur, nous te remercions, nous t'adorons. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mm. Mm. Et le goût de ça dans ma bouche. Dieu est bon. Dieu est bon. Me suivez. Même si l'être humain n'importe comment. Dieu est bon. Et Dieu t'aime. Tu dois croire que même si tu es là où tu es seul, tu crois que tu es seul dans la ville là hein? Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Commence à croire en ce que Dieu te dit dans la Bible. Matthieu 28, je ne te laisserai pas. Tu dans ta cellule là-bas tu es seul tu n'es pas seul tu es arrivé tu crois que les gens allaient t'aider personne ne te demande même que tu fais comment pour manger depuis oh dieu te voit dieu te voit vous savez j'ai fini par comprendre que moi là je suis pas seule. vous me voyez moi ça là uh, ma part de confiance ce que j'ai là je sais pas Il va chanter Imela, et après, Moutness. And your faithfulness each day. I'm convinced it's not because I'm worthy To receive the kind of love that you give. But I'm grateful for your mercy. And I'm grateful for your grace. And because of all you are yourself. Hi Emila, thank you, Papa. He's a mom. Who am I, God? Who am I to sing your praises? Who am I to worship you, Lord? Who am I to worship you? Yeah, yeah. He's the blogger, Presence in me and made a way into your trunk I could not come, yeah, I, I could never sing your song, though, no. yeah, yeah. Better sacrifice on. Calvary Street. Hmm, is the reason cry out to you? Bless your name. Yeah. Oh, Kaka. Oh, yeah, Keruah. Oh, yeah, Keroo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes. Yeah. We worship You, Lord. Oh, cette chanson-ci, je me rappelle. J'ai appris, appris la chanson-ci en 2018, 17. Je traversais une période de confusion dans ma vie. Et les bénédictions que Dieu me donne aujourd'hui, ce sont les prières que j'ai faites en 2017. Je demande la gratitude dans mon cœur. O ye, kitty, o ye, echo demon, o ye, leaven. O ye, kitty, o ye, kitty, o ye, woe, not narrow to Jesus. My God, my God. Oh. Hmm. Nobody like you, Lord Jesus. We exalt you. We praise you, Omega. Hey. we bless you. Hey. we bless you, Omega. There is nobody like you, Lord. Oh, Imela, Imela, oh kaka, oh yeke ruwa, Imela, Imela is <sighs> Everything, is a man. you're the king of kings, the lord of lords. We lift you higher, we lift you higher, we've come to praise you. Seigneur, nous, venons nous, ce nous, Seigneur. nous, que nous, puissions nous, coucher nous, oh, Papa. Nous venons rejoindre les chérubins et les anges pour t'adorer. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Papa, je sais que tu as brisé des barrières générationnelles sur les gens ce soir. Je sais que tu les as délivrés de la solitude. Je sais qu'il y a des femmes qui ont reçu le mariage ce soir. Elles ne seront plus jamais seules dans leur lit. Je sais qu'il y en a qui ont reçu leurs enfants ce soir, Père. L'année prochaine, à 7 heures, elles porteront leur enfant. Tu es venu, tu as annoncé à Sarah que dans un an, elle portera son enfant, Père. Que tes messagers apportent ce message à une femme ce soir, Seigneur. Oh, c'est la fin de vos larmes. C'est la fin de vos larmes. Vous n'avez plus peur des complots qui sont dressés contre vous. Vous avancez devant vos persécuteurs avec la tête haute. Et ils vous voient triompher. Ils vous voient triompher. Oh, this is so sweet. You are your way. Yahweh, enfin, Vous entrez dans la phase de richesse de votre vie ce soir. C'est fini les moqueries, on se moque de toi. Ouais, prie chaque jour. Où est son Dieu? Je peux vous dire clairement quand ma part a commencé. J'ai servi des années, on se moqué de moi. Hein? Là, voilà. Regardez là. Regardez là. Tout le temps à l'église. Elle fait les offrandes, les et les dîmes. Regardez là. Hey, quand Dieu a commencé? Hé! Hey! Oh, que tu es bon. Dieu est bon. God is good. God is good. Il ne va pas t'humilier. Dieu ne va pas te prendre, il va te dire, ah, elle a, dit región... jamais. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Il va humilier tes ennemis. Et ce n'est pas la blague. Vous avez encore des, Vous avez encore des homenies, mais. Reçois tes homonymes moi, Reçois tes jumeaux. Moi-même, je m'accorde. Comme il y aura Jocelyne, tu sais ça. reçois vite. Reçois. Hum. Reçois tes jumeaux. Oh... Parfois, il ça avant. Quand je, Dieu me donne sa promesse comme ça, je, ça me plaît, je me couche tôt. La nuit, là, je suis contente. Je me réveille le matin. Il ne va pas 5 francs dans mon compte. Mon argent n'a pas changé le matin. Oh. Mais ça construit quelque chose en moi. Hey! Pourquoi elle est heureuse comme ça? Pourquoi elle est belle comme ça? Pourquoi elle est joyeuse comme ça? Après, elle ajoute. Pourquoi elle est riche comme ça? Ah, le goût, oh, ah, le goût de chats, <rire> ouais, d'ailleurs, les riches comme ça. Il y a des gens qui croient que c'est seulement eux qui peuvent être riches sur la terre. Que l'argent là, c'est seulement pour eux. Comme ils ont eu là, le visa, ils sont partis là. Comme on leur a donné les papiers, c'est seulement eux là, c'était fini. Donc le papier de ces filles à l'ambassade. Hum. Tu vas rester en l'espace de six mois, tu vas regarder en arrière, tu vas regarder ta vie, tu vas dire, hey, tu auras peur. Seigneur, donc tu peux faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça Adama Jesus. Jésus. Seigneur, tu me donnes tout en six mois. Regarde le ventre qui est gros, regarde la bague sur la main, regarde les papiers, regarde la maison. Voilà la voiture, Seigneur. Choqué par votre vie. Oh, pardon, laissez Dieu là où il est. Hein? Dieu a fini avec ça. Il a fini avec. Ouf. Bon, on a terminé. On a fini. On a fini. Bye. Vous aviez des choses à recevoir ce soir. Vous aviez des choses à recevoir ce soir. Vous savez, c'est qu'on essaie de m'immobiliser, que je sois encore plus forte. Je ne sais pas pourquoi. C'est qu'on essaie de m'attacher comme ça, que je fais encore que... Ya! Yeah! Je fais comme ça, Gogo. C'est comme ça. Est temps, je suis super contente. On va suivre du Michael Jackson avant de dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. People always tell me Be careful what you do. <rire> ok, bye bye. <rire> Bonne nuit. Ouais, c'est-à-dire, Deric, tu étais où depuis? Dun, dun, dun, dun. La musique là me plaît, il faut qu'on mette ça maintenant. Bye bye.